Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série. Alors voici le premier épisode de la série Memory. En fait c'est tout simplement le célèbre jeu de mémoire. Vous avez des cartes sur euh, ici euh, votre écran et évidemment quand vous cliquez vous retournez une carte. Et euh, bah, évidemment le but est de trouver des paires comme vous pouvez le voir. Donc c'est un jeu qui est assez intéressant aussi à, euh, à coder parce que vous allez euh, bah, utiliser pas mal de choses. Il y a encore une fois beaucoup de logique. Et euh, bah ça va permettre vraiment à ceux qui débutent peut-être bah, euh, de créer euh, ici leur premier jeu, qui sait, et pourquoi pas ensuite l'améliorer. Donc ce que je vous propose ici, si vous avez pu voir son fonctionnement. Évidemment, euh, j'ai ici le nombre de coups, je peux relancer une partie. Euh, et évidemment, le but est de retrouver à chaque fois euh, bah, les, euh, les, les mêmes euh, objets. Ici, j'ai utilisé un kit qui, qui est un kit euh, d'icônes de, de, de food, en fait avec différents, euh, différents aliments. Mais vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quoi. Ici, j'ai des cartes simples, mais on va voir comment les réaliser. Et on va euh, créer tout ça ensemble dans Unity. Nous voilà dans un projet totalement vierge, un projet en 3D et ici je travaille avec Unity 2021.3.2 alors vous pouvez observer que j'ai un euh, ici pack déjà euh, de d'icônes euh, de fichiers avec un background et du son en fait vous pouvez récupérer tous ces fichiers euh, dans euh, le descriptif de cet article si vous êtes sur youtube ça va pointer vers mon site internet www.upln.fr et vous allez tomber sur l'article et à l'intérieur vous aurez accès aux assets vous aurez accès à tous les épisodes et vous aurez aussi accès en fin de série hein, un lien vers le code source ici du projet parce que je vais y mettre un lien direct vers mon GitHub donc voilà ceci étant dit on va pouvoir attaquer alors comme c'est le premier épisode on va mettre en place les choses alors ce qui est important dans ce jeu c'est les cartes alors comment va-t-on faire des cartes bon ça va être assez simple on va pas pousser les choses mais on va essayer de faire quelque chose d'assez joli quand même donc la première chose qu'on va faire c'est créer un empty parce qu'on va stocker ici nos cartes à l'intérieur alors je vais l'appeler gridboard même si ce n'est pas vraiment une grille, mais en tout cas plutôt un bord, mais ce n'est pas grave, on va les classer à l'intérieur. Alors à l'intérieur de cet objet, je vais y insérer un 3D objet qui va être un cube. Donc je vais ici euh, cliquer sur le cube et euh, ce cube, alors je suis en mode ISO, voilà, ce cube je vais le déformer. Alors je vais bien vérifier quand même que je suis du bon côté de ma caméra, voilà, donc c'est parfait, ici. Donc je vais déformer ce cube de manière à l'allonger un petit peu sur le haut, et surtout de rétrécir ici sa largeur, parce que pas besoin d'être aussi grand. Voilà, donc je ne vais pas en faire des cartes énormes, alors je vais créer un nouveau matériel, si vous ne savez pas le faire, bah regardez dans les vidéos, mais là je l'ai déjà créé, donc je vais tout simplement le coller dessus, c'est un matériel tout simple, jaune, avec ici un peu d'effet métallique et smoothness. Donc, ceci étant dit, maintenant que c'est fait, alors d'ailleurs, je vais enlever ce gizmo ici euh, qui m'embête de la caméra parce qu'il est juste devant et c'est embêtant, voilà. Et euh, bah, ceci étant dit, maintenant, on va utiliser nos sprites. Alors, toutes les images vont être utilisables sous forme de sprites. On peut voir que moi, par, ils sont en mode, de, en fait, en texture type défaut. Donc, je vais tous les sélectionner, sélectionner en, euh, en enfonçant la touche CTRL de mon clavier. Voilà, je prends toutes les images et je vais dire ici que le type de texture et sprite de day New ui je fais un apply comme ça je récupère de la transparence mais pas sur le background mais le background on aura besoin quand même en sprite parce qu'on va l'utiliser ensuite euh, dans un camp de base donc qu'est ce que je fais maintenant je vais prendre une image n'importe laquelle par exemple ici euh, mes cookies et je vais le glisser euh, ici donc on peut voir que ce cookie il est derrière bon pas grave je vais ici maintenant le parenter euh, à mon cube alors ce que je vais faire maintenant, je vais avancer euh, ce cookie, je vais venir le mettre devant. Alors je vais essayer de voir convenablement, voilà, elle est où la flèche euh, de l'avant Elle est là derrière, voilà. Donc je vais le reculer ici de manière à le positionner vraiment devant, voilà c'est parfait. Alors maintenant qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais réduire sa taille, pour... parce qu'évidemment il va être affiché sur la carte. Donc je réduis sa taille et maintenant je le recule le maximum possible. Vous pouvez voir que là il rentre à l'intérieur, donc attention, je dois le faire dépasser un peu vers l'avant. Voilà, comme ça on a une carte, on va dire, et j'ai ici euh, mon sprite. Alors ce qui est intéressant avec ce système, d'ailleurs on va renommer ici le nom du sprite, on va euh, le nommer par exemple Food Picture, voilà, parce que ça va être le même partout. Parce qu'en fait ici c'est un cube, mais on ne va même pas le nommer carte, parce qu'on va plutôt le renommer Slot. Pourquoi Parce que en fait, ces cartes vont nous servir de container pour afficher nos sprites. Comme ça, on va gérer, en fait, on va mettre nos 20 cartes. Parce que ici, j'ai 10 sprites. Donc, bah, s'il faut trouver des doublons, on aura 20 cartes. Et donc, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon slot. Alors pour ce faire, ici vous pouvez voir que maintenant, si je change peu importe, étant donné que le pack d'images ici ils ont les mêmes tailles, si je prends n'importe quelle image, vous pouvez voir que bah, ça va venir s'ajuster correctement. Donc je vais ne pas mettre d'image, ça c'est important. Alors avant de dupliquer ce sprite, on va essayer de faire le maximum. Alors moi vous pouvez voir que j'ai un box, un box collider dessus. Si vous n'en avez pas, faites-le, mettez-en un. Vous pouvez voir qu'il fait exactement la taille. Euh, et ça, ça va être important parce qu'ensuite on va les sélectionner avec un, un recast. Et, et bah, pour que ça fonctionne, il faut un box collider. Alors ensuite, ce que je peux faire aussi pour m'avancer, c'est ajouter un tag. Parce que ça, je vais en avoir besoin aussi. Donc je vais ajouter un tag et ici, bah, on va le taguer le plus simplement du monde possible en l'appelant slot. Et je vais aller donc sur le slot, et non pas la picture, et je vais le taguer slot. Donc ça c'est fait, on a notre picture qui est bien positionnée, maintenant on va pouvoir positionner nos cartes. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va dupliquer notre objet slot. On va devoir le dupliquer 20 fois, mais rassurez-vous, on va faire assez vite. Donc je fais un CTRLD pour le dupliquer une fois, et là il est exactement à la même position. Donc ce que je peux faire, c'est jouer ici par exemple avec son X. Je peux mettre par exemple 1.2. Je ne sais pas ce que ça va donner 1.2, mais ça me semble plutôt pas mal. Je le reduplique encore une fois. Et là, je suis à 1.2. Il bah, faut savoir que vous pouvez faire 1.2 plus 1.2, par exemple. Vous voyez, ça fait euh, en fait 2.4 et lui, il calcule pour nous. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, vous aurez appris quelque chose ici. Donc vous voyez, je ne dois pas m'embêter à calculer. Je sais que la valeur, c'est 1.2. Bah, je mets 1.2. Voilà. Et ici, sur le dernier, parce que je vais faire 5 fois 4, en fait. Évidemment, 5 fois 4, 20. Donc j'ai ici une première ligne de slot. C'est parfait. Alors ensuite, je vais dupliquer tous mes slots. Je les sélectionne tous, je fais un CTRLD. De nouveau à la même position, parce que je vais faire, je vais faire la même chose avec Y. Par exemple, si je vais mettre 1.2, alors 1.2, ça va pas. 1.4, ça me semble bien. Alors, je vais essayer de me mettre plutôt en perspective, en ISO, et en vue euh, comme il le faut. Voilà, comme ça, bah, si c'est plutôt pas mal. Hein, 1.4, si j'avais mis 1.2, ça colle. 3, c'est un peu trop serré. Donc 4, allez, on reste comme ça, 1.4. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ben, Je reduplique ces objets CTRLD et je fais exactement la même chose. 1.4 plus 1.4. Et comme c'est pas assez, il m'en manque une. Je fais un CTRLD et 2.8. Maintenant, ben, je pars à 1.4 plus 1.4. Et voilà, le tour est joué. J'ai ici une grille de 1, 2, 3, 4, 5 sur 1, 2, 3, 4, ce qui nous fait 20 euh, cartes. Donc ça, c'est parfait, c'est fait. Alors ça, vraiment, euh, ça va être assez intéressant. Alors maintenant, on va passer aussi au niveau du Game View, parce qu'il bah, faut qu'on puisse voir. Alors, vous choisissez la résolution que vous voulez. Moi, je vais choisir de prendre en euh, allez, euh, Full HD, ça me semble plutôt pas mal. Et on va laisser ça, ou on pourrait passer à une résolution supérieure, mais peu importe. Alors, pour qu'on voit bien notre scène, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va positionner notre caméra. Là, vous pouvez voir que moi, elle est ici, donc je vais la reculer un petit peu. Je vais venir en fait la positionner, je vais la reculer de manière à ce que mes objets soient bien visibles sur l'écran. Et pourquoi pas les centrer à peu près comme ça. Je pourrais aussi agrandir un peu, allez on va dire qu'on fait comme ça. Donc, ça c'est fait. Ce qui est bien maintenant, c'est que vous pouvez changer de résolution. Vous voyez que, bah, en... en fait, les résolutions sont beaucoup plus faciles à gérer, je trouve, moi, avec Unity en, euh, en 3D euh, que dans une scène 2D. Euh, c'est un peu plus embêtant. Alors, maintenant que ça c'est fait, on a nos slots. Parfait. Alors, pendant qu'on y est, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va s'occuper, euh, parce qu'on peut voir que le background c'est pas terrible. Alors, on pourrait mettre une solide color, si vous voulez pas vous embêter avec le background. Vous passez ici en solid color et vous prenez une couleur qui vous va bien. Voilà, je ne sais pas laquelle, moi, voilà, plutôt comme ça, voilà. Bon, peu importe. Moi, ce que je vais faire, je vais y mettre notre background qu'on a pris là. Donc, je vais ajouter tout simplement un UI canvas. Et dans cette UI canvas, je vais ajouter une UI image. Alors, le problème du canvas, c'est qu'ici, il va venir au-dessus. Parce que, regardez, si je mets mon background dedans, euh, hop, ici... Euh, et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, vous voyez, hop, je vais glisser dans l'image. Alors, si j'y arrive, tac, voilà. C'est qu'il vient au-dessus. C'est-à-dire que je pourrais dire à mon canvas, ici, bah, tu, tu scale l'image. Par exemple, ici, on fait un alt et on va dire tu la stretch. Voilà. Et bien, bah, le problème, c'est qu'elle vient devant. Et bah, on ne pourra pas l'utiliser comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici notre canvas. On va lui dire qu'en fait, le render mode, il n'est pas en screen space overlay, c'est-à-dire sur l'écran, mais dans le world space. Et du coup, dans le World Space, bah, on va pouvoir le déplacer. Il est en fait dans le monde 3D. Donc, euh, où sont mes cartes Je ne les vois plus. Alors, on va cliquer euh, sur le grid board. Voilà, Alors, on peut voir que bah, c'est assez loin. Donc, mon image est bien devant, mon canvas. Donc, je sélectionne le canvas et je vais venir ici le reculer. Et on va voir qu'on va pouvoir réduire sa taille. Ou alors, on va le mettre très loin de l'écran. Alors c'est plutôt dans ce sens là alors je suis pas du tout bon au niveau de l'écran alors ça c'est plutôt c'est vrai que c'est pas évident à faire comme vous pouvez voir Et en plus comme on voit pas bien voilà et si je le recule maintenant alors hop, ce sera plutôt dans l'autre sens voilà donc si je le recule par ici que je le descends un peu on va pouvoir commencer à le voir correctement dans mon écran ici il est centré et eh ben voilà, c'est plutôt pas mal. En fait, si je l'avance, je vais zoomer. Donc, euh, à vous de voir ce que vous voulez. Moi, je vais le mettre plutôt, allez, comme ça. Et je vais... Bon, j'ai pas tellement d'idées. Allez, on va dire qu'on le laisse euh, comme ça. Voilà. Non, j'aime pas. Comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà, maintenant, on ne doit plus s'en occuper. En fait, euh, bah, ça fonctionne. On a bien notre image de background. On peut le renommer. Moi, je vais le laisser comme ça. Donc, j'ai ici euh, mes images, j'ai bien mon background, tout va bien. Bah écoutez, je trouve que pour un premier épisode c'est pas mal, on est déjà à plus de 10 minutes, donc euh, bah, ce qu'on va faire, on va laisser ça comme ça, maintenant on va pouvoir attaquer, on va pas s'occuper du compteur, on fera une autre UI à la fin je pense de la série, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire que de compter les coups et de relancer la partie, mais ici maintenant on va s'occuper euh, bah, tout doucement de pouvoir avancer dans notre jeu, c'est-à-dire déjà créer un système qui nous permet de distribuer les cartes ici aléatoirement sur euh, en fait tous les slots qu'on a à l'écran